« Tu penses que te défenestrer sera la solution. Tu en es persuadé. Tu esquisses un sourire, enthousiaste, enjoué et curieux à la fois. Finis les moqueries. Les stupides remarques. Les filles pleines de jalousie. Ces belles marques. Et tes cicatrices, elles seront là, mais tu ne devras plus les cacher. Même si au fond, personne ne les a cherchées. Et là, tu vas précautionneuse, précautionneusement poser cette lettre, écrit minutieusement sur la table à manger. » Tes parents rentreront ce soir, confrontés à lire cette lettre, cette lettre atroce, égoïste, incrédule et soignée, plusieurs fois. Ils ne comprendront pas, seront choqués, mais moins que lorsqu'ils auront vu ton corps écrasé. Tu voudrais faire machine arrière, mais le contrôle Z est malheureusement impossible, dans la vraie vie. Puis c'est quoi la vie Ça a un sens, un sens que tu n'as pas compris. Alors tu regardes ta jambe qui pend au-dessus du vide. C'est haut, tu ne trouves pas Ta jambe vole, elle est lourde. Et là, les élancements. Toutes tes traces se font ressentir. Tu es plus vivant que jamais. En pleurs, toujours, tu passes la deuxième jambe. La peur. Un rythme peu cohérent. Des battements ratés. Ton cœur en a trop supporté. Tu regardes le bas, sèches tes larmes. Tes pieds sont dans le vide. Ton sang se laisse couler. Puis, là, ton dernier geste. Tu t'élances. Quatre secondes pour tomber à pleine allure du soulagement, de l'appréhension, de la peur, du regret, du désespoir, la faim, boum, plus rien. Ton crâne est brisé, tes membres défoncés, ton corps avachi, à terre, ça y est, tu n'es plus là. Tu ne pourras plus ressentir de soulagement, tu n'existes pas, tu avais tort, c'est le trou noir. Plus rien ne t'appartient, pas même ton corps, tu t'es défenestré, le noir, plus rien. C'est horrible. Euh, je sais pas. Bah, je trouve ça vraiment horrible. En fait, j'aime pas le, les histoires comme ça. Bon, C'est surtout parce que ça m'est déjà arrivé d'y penser et. Genre, enfin. Et après, enfin, je, ah, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible de penser à ça et... et, euh, enfin, je je... Il y a forcément des gens qui l'aiment, enfin, même si elle n'a pas l'impression. Il y a forcément des gens qui tiennent à elle et... Euh, Et euh, c'est pour, pour ces gens-là qu'il ne faut pas sauter et qu'il faut, il faut essayer de se battre. Et, voilà. et forcément, un jour, ça finira par s'arranger. Voilà.